Il ne reste plus de temps pour la période de questions, alors nous allons commencer la déclaration des députés. The for Scarborough, Député de Scarborough-Rouge Park. Park. Merci, Madame la présidente. Je veux dédier déd déd déd ma déclaration aux leaders, aux vo bénévoles de welfare, de, de la société d'aide au Canada. Il y a eu des événements afin d'aider les victimes de la crise à la Turquie et en Syrie. Et ils ont pris du temps de leur week-end pour aider ces enfants. Madame la présidente, c'est l'un des exemples de cette association pour aider la, la population pendant les 30 dernières années. il a été créé, Cette association a été créée en 1933 par euh, deux personnes. et a ah, en tant que banque alimentaire à LAL, en Ontario, à Toronto de préférence. Et aujourd'hui, cet organisme lutte pour lutter contre la pauvreté et aide à offrir des aliments, des refuges pour les femmes et les enfants et pour les aînés. Madame la Présidente, l'un des, des projets les plus importants de cette association, c'est... Une, une activité annuelle afin d'appuyer la communauté locale, mais aussi se concentrer sur les projets internationaux en promotant la littératie, l'accès à l'eau potable et de l'aide financière. Leur dévouement pour appuyer les Canadiens au-delà représente un exemple que nous pouvons changer la donne lorsque nous travaillons ensemble. Merci Madame la Présidente. Député de Toronto, Danford, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Il y a plusieurs facteurs dans la crise de logement. Ce matin, je veux parler des prix de loyer qui montent en flèche et de, la, du fardeau pour ces locataires. Les, propriétaires peuvent changer les prix en dépendamment du marché lorsqu'une personne quitte ce logement. Et donc, ce, cela signifie qu'ils peuvent exiger des frais excessifs, ce qui signifie également que les jeunes ne pourront pas quitter la maison, le logement de leurs parents quand ils veulent. Ce, cela signifie également que les parents qui ont un nouveau-né ne peuvent pas se permettre de louer un logement parce que ces logements sont beaucoup plus coûteux. Ce cela signifie également qu'il y aura des incit incitatifs pour les propriétaires de continuer à éviter des personnes, les locataires, afin d'augmenter les prix. Alors, j'exhorte le gouvernement d'adopter des mesures de contrôle du loyer, de rétention des de prix à un montant spécifique et de ne pas les... Augmenter de manière excessive lorsqu'une personne déménage. La population a besoin de cela et donc, évidemment, le gouvernement doit agir. Merci beaucoup. Prochaine déclaration de députés. Députée de Sonia Merci, Madame la Présidente. C'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui pour partager des nouvelles importantes pour ma circonscription. Hier, les services policiers ont entretenu une cérémonie pour accueillir leur chef leur chef adjoint elle a eu un rendement exceptionnel avec ses services elle a commencé sa carrière en 1994 avec la PPO et elle a travaillé dans les enquêtes criminelles et la mobilisation communautaire les interventions en première ligne elle a aussi elle est aussi la première femme d'origine autochtone dans les services policiers et le, ils, sont, ils, ont très, ils ont confiance en elle et à ses compétences afin de continuer à bâtir et travailler et pour protéger la communauté. Malheureusement, je n'ai pas pu participer à cette activité, mais je veux prendre l'occasion pour accueillir la chef adjointe de ces services policiers. Et, de mes, et mes commettants et je vous souhaite bonne chance dans votre nouveau rôle. Prochaine déclaration de député. Député de Timiscamingne, Cochrane. Merci, Madame la Présidente. Comme nous le savons tous, il y a, eu, il y a des pénuries de médecins, de soins d'accès aux soins primaires à travers la province et surtout dans le nord-est d'Ontario. Il existe des solutions que j'espère que le gouvernement aura pu euh, analyser de manière étroite. Dans le comté de Cochrane, il y a une équipe familiale qui reçoit des financements pour cinq médecins, mais ils ne peuvent pas recruter cinq médecins. Ils ont seulement un seul médecin. Et donc, ils aimeraient bien recevoir des financements pour leurs employés. Dans, dans un autre comté pas trop loin, un infirmier praticien n'a pas reçu ses financements à travers le RAFEO et il a dû, elle a dû gérer une clinique privée parce qu'elle veut vraiment faire partie de ce système de santé. Il y a des financements qui ne sont pas trop loin. Et cependant, nous sommes confrontés à cette réalité difficile. Il faut reformer. Bien sûr, nous formons plus de médecins, mais cela va prendre un peu de temps. Il, nous regardons des médecins qui résident qui réside ailleurs pour les faire emménager au nord. Oui, cela va aussi prendre du temps, mais regardons les solutions tangibles qui existent déjà dans les communautés. Prochaine déclaration de député, député de Brentford. Brent. Merci, Madame la Présidente. De samedi de cela, le 25 février, j'ai participé la parade de la nuit la plus froide dans ma circonscription afin de lever des fonds pour ceux et celles qui font face à de la famine, à des situations en situation d'itinérance. Dans ma circonscription, 191 marcheurs ont marché pendant 5 km. C'est grâce au soutien du centre. « Pourquoi pas toi » nommé « Pourquoi pas toi » parce qu'il croit que chaque personne est importante et mérite de l'aide afin de surmonter les défis et d'atteindre leurs objectifs. Chaque équipe qui se présente dans leur centre font face à des problèmes de mobilité, d'intimidation, de, de situation d'itinérance. Leurs travailleurs sont très dévoués afin de travailler avec les jeunes vulnérables pour s'assurer que aucune personne n'est pas entendue ne, ou ne tombe pas dans les failles, dans les failles du filet. C'est pour cette raison, pour, afin de changer la vie des jeunes, il faut les appuyer parce que ces problèmes sont réels. Et c'est exactement ce qu'ils font dans ce centre appelé ⁇ pourquoi pas ⁇ Certaines personnes posent la question, pourquoi est-ce qu'il rêve de choses impossibles? De préférence, il faudrait dire pourquoi pas. Déclaration des députés. Député de la Montagne, Mountain, merci. Je veux prendre l'occasion pour partager avec vous. Le, député, le projet de député que j'ai déposé hier, parce que c'est très important. Après la dette de Draven Green l'année la, dernière, je savais qu'il fallait faire quelque chose. Draven était âgé de 11 ans atteint de l'autisme qui a décédé à Lindsay en Ontario. Après avoir quitté sa, son logement, j'offre mes condoléances à, ses, à, à sa famille et ses... ses, ses, ses, ses les nous, nous allons toujours nous rappeler de lui. Il est clair qu'il faut répondre et combler ces écarts et ce projet de loi. S'il si est adopté, va ouvrir la loi sur les personnes disparues de 2018 afin d'inclure des alertes pour les personnes vulnérables. C'est une expérience terrifiante lorsqu'une personne est portée disparue, surtout ceux qui sont vulnérables, parce qu'ils ne se rendent pas compte de la gravité de la situation et peu Entrer en danger. J'ai travaillé avec des personnes et des familles où leurs enfants sont atteints de, de l'autisme. Ils m'ont dit que ce projet de loi signifie tellement pour eux. Ce matin, j'étais avec le président de la coalition et d'autres familles parce qu'ils savent l'importance d'avoir des protections additionnelles en place. Cette alerte ne va pas seulement concerner les enfants, mais aussi les adultes. Shirley, qui... Attente, qui était à de démence est décédé quelques temps de cela, et une personne dans son circonscription normalement serait couverte en vertu de cette nouvelle alerte. Si ce projet de loi est adopté, va offrir des outils additionnels aux services policiers afin de trouver les personnes disparues. Ce projet de loi ajoute des mesures additionnelles de protection, et j'espère que tous les députés de cette Chambre vont appuyer ce projet de loi. Déclaration des députés, député de mississauga Lakeshore. Merci. La semaine dernière, j'ai eu le privilège de me joindre au, ministre, au premier ministre et à la ministre de la Santé à Credit Valley afin de célébrer une des dons de 75 millions de dollars à la fondation Trillium de l'Ontario. À Mississauga, c'est une compagnie la plus grande de, de, de biens immobiliers et je remercie mon ami Cher note, une Canadienne d'origine italienne d'avoir offert ses donations, ses dons de préférence, afin de reconstruire l'hôpital de Mississauga et de le mettre à jour, qui va devenir l'hôpital le plus avancé, le plus grand au Canada. 10 millions pour aider des services d'urgence, de salles pour aider les patients atteints de troubles de santé mentale et plusieurs autres salles afin de renforcer le système de santé pour tous. Je remercie mon ami Lemon Dua, fondateur d'une entreprise immobilière, d'avoir aussi offert ses dons. Comme le premier ministre l'a dit, et mon ami, Izan McCarney, nous félicitait d'en haut. Et ces dons vont nous bénéficier d'ici les dix prochaines années et va doubler ces dons jusqu'à 150 millions de dollars. Je demande à tous et à toutes de me joindre à moi pour reconnaître cette organisation pour la reconstruction de l'hôpital à Mississauga. Merci beaucoup. Déclaration de député, député de Don Valley West. Merci, Madame la Présidente. Dans l'inverse de la Journée internationale de la femme, j'aimerais souligner des femmes incroyables de ma circonscription qui ont joué un rôle important dans la communauté, qui ont servi en tant qu'inspiration pour moi et d'autres personnes. Ce sont des gagnants de, du prix de Jubilé, Chakra, qui est fondatrice d'une association autiste autistique et a aussi gagné un autre prix. Elle est une défenseur pour les enfants et leurs familles qui recherchent de, de l'aide et du soutien. Lisa Green, qui est coprésidente d'une association pour la biodiversité et de la création d'espaces dans les communautés de Flamington Park. Suzy, qui est une, une bénévole, qui travaille dans ces, dans ces zones, aider ces régions qui sont pauvres. Elle a trouvé une banque alimentaire pour aider à répondre à ces crises de sécurité alimentaire et dessert maintenant plus de 200 ménages. Je remercie ces femmes à Don Valley West qui, se tra qui travaillent sans relâche de manière quotidienne et je remercie, je félicite et remercie les gagnants de, du prix de jubilé qui dessert leur communauté au jour le jour. Merci beaucoup. Déclaration des députés, député de Bruce Gray, Owen Sound. Merci, Monsieur le Président. Ontario est chanceux d'avoir les grilles électriques les plus propres au monde. Plus de 90 propres. Notre secteur nucléaire aide à alimenter l'électricité afin de réduire l'émission des gaz nucléaires. 75 a été offert par cette compagnie Bruce Power et ils ont démarré le réaménagement pour produire de l'énergie propre et fiable jusqu'à 2064. Et cette association appuie de bons emplois de 22 000 emplois directs et indirects où nous avons des professionnels qualifiés, et le programme de rénovation a appuyé d'autres organismes, MacroCore et d'autres, dans ma circonscription de Bruce Gray au sound et ils appuient l'économie locale. De plus, Bruce Power a des partenaires autochtones qui offrent des appareils médicaux pour aider la population, ce qui n'a jamais été vu auparavant. L'énergie propre pour atteindre nos objectifs environnementaux, l'innovation. In... Merci à Bruce Power et, de, et pour tous euh, vos travailleurs de ce travail euh, fantastique. Merci. Déclaration de députés, député de Don Valley nord Merci. Nous savons qu'il a été très difficile pour certaines professions comme les ingénieurs afin d'être autorisés en Ontario. Nous sommes engagés afin de réduire les formalités administratives, pour augmenter la concurrence de la province et de renforcer le système pour faciliter la tâche pour ces professionnels. En termes de pouvoir réglementaire pour les ingénieurs, cela, ils vont introduire introduire des changements en ce qui a trait au processus et va permettre à l'obtention d'un permis beaucoup plus euh, facile. À partir du 15 mai 2023, les demandes vont s'assurer que ces applis, que ces demandeurs de préférence vont avoir accès plus rapidement à leur permis. Cette nouvelle demande aura de nouvelles euh, mesures, beaucoup, de nouvelles exigences de préférence en ce qui a trait au, à la conformité et au changement. Et ces changements, nous euh, les accueillons. C'est une bonne nouvelle pour cette province puisque nous voulons attirer et retenir des professionnels compétents pour construire l'Ontario, Monsieur le Président, mais le fait d'enlever ces formalités administratives, c'est très important afin d'être un chef de file pour l'innovation et la prospérité. Merci beaucoup.